Eh bien salut toutes et à tous, il est 16h la M compagnie, ici Mkolo, j'espère que vous allez tous très bien les amis pour ma part. Ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode Entre guillemets, hein. j'appelle ça des épisodes mais voilà De Planet Coaster sur notre parc d'attractions tropical Et oui, de l'eau a coulé sous les ponts, c'est le cas de le dire Puisque beaucoup de choses ont changé, je suis trop content Alors aujourd'hui dans cet épisode on va faire des petits trucs Mais surtout je vais vous montrer ce que j'ai fait Vous le voyez sous vos yeux ébahis la cascade Souvenez-vous la cascade, il n'y avait rien autour Et bien ça y est maintenant tout a été tout a été changé Alors, bon, dans un premier temps j'ai commencé à planter des arbres Sur les allées principales, juste ici euh, le tout premier coaster d'ailleurs je ne l'ai pas retouché depuis hein, J'ai pas rajouté de décoration ou quoi Je me suis vraiment attaqué à ce coaster-ci Le coaster euh, aquatique Que nous allons appeler donc euh, cascade Puisque c'est le nom du coaster en lui-même Et surtout qu'il est à côté de la cascade ça tombait super bien Alors j'ai envoûté le tout avec beaucoup de végétation euh, Et puis j'ai créé des structures Dont je suis pas peu fier Alors c'est euh, très simple comme structure vous voyez ces, ces petits trucs là Mais je suis trop content d'avoir fait ça vraiment C'est tout con mais voilà ça permet d'être à l'ombre Pour les euh, visiteurs qui vont faire une queue et euh, Je parle pas bien sûr de Bref parce que oui la queue sera grosse et longue Donc finalement voilà et ça, Pareil je suis content de voilà, bon, Il m'en faut peu pour être heureux peut-être que je pourrais abaisser le truc On va voir ça après Bref la file d'attente là elle est au top Elle est au top Donc là on est là bien sûr personne à mobilité réduite Pas de soucis voilà, avec euh, petite vue vraiment, enfin. Vous voyez, là, on peut patienter pas mal de temps. Ah, faut que j'enlève... Euh, <rire> que je le rapproche ça. Euh, la liane qui va dans le vide. Voilà, là, on peut patienter quand même des heures et des heures. Si je puis me permettre. Vous voyez, là, on voit euh, le coaster passer. Voilà, bon, pour le moment, il n'y a pas de coaster. Attendez, j'accélère. J'accélère, j'accélère, j'accélère. Évidemment, il fallait qu'on qu commence la file d'attente au moment où il n'y a pas de coaster. <rire> voilà. Donc là, on voit euh, le coaster qui arrive, bien sûr. Bam bam. Voilà, on le voit faire le tour ici, bam, bim, boum, c'est superbe, ok, on a un crocodile, un serpent, enfin des serpents, euh, un hippopotame, voilà, on continue la file d'attente bien sûr, là, là, là, là, là, on passe au-dessus de l'eau encore une fois, on a les coasters qui passent, c'est superbe, hop, du coup, bonjour les gens, ça fait euh, 25 minutes qu'on est dans la queue, <rire> donc là, hop, on zigzag, encore un petit abri pour l'ombre, regardez, je fais comme Ed Jones, je passe à travers, je passe en dessous, je passe au dessus Ok, on passe en dessous, ça n'a pas changé J'ai rajouté un peu des bambous Vraie question ici, est-ce que je mets une protection ou pas Très sincèrement je pense que non Je pense qu'on va pas mettre de protection Je regarde la vitesse, comment il vient Il Oh y a pas besoin de mettre de grillage hein. En vrai je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de grillage Alors j'ai pas fait le test, il faudra que je rabaisse ça J'ai mis des trucs pour euh, s'occuper Pendant la file d'attente, parce qu'il faut se dire que c'est tropical Et qu'il fait très chaud Donc j'ai mis des jets d'eau, vous savez les, les trucs... Euh les bobines là, tu sais que tu tournes pour te tirer dessus. Voilà, donc j'ai mis ça tout simplement. Euh, j'ai mis aussi des protections pour ceux qui veulent pas trop se faire mouiller au bout d'un moment. Hein, parce que sinon on est trempé, c'est un peu débile et c'est terrible. Voilà, hop, donc on va juste les abaisser parce que là il faut faire euh, à peu près 3 mètres 2 pour accéder aux manivelles. Tac tac tac tac. Voilà, on est à l'abri. Tac tac tac tac tac tac. Bref, la file d'attente, je suis assez content. On rajoutera du feuillage encore, bien sûr. Là on se protège de l'eau. Tac tac tac tac. Et puis là on est parti pour faire un on-ride, un on-ride qu'on ne va pas faire puisqu'on l'a déjà fait dans le précédent épisode J'ai commencé la structure d'ailleurs, vous voyez, par vous-même, j'ai commencé la structure Aujourd'hui on va donc dans cet épisode faire la structure totale, voilà Et puis euh, pour la sortie, alors vous voyez j'ai un peu thématisé quelques poteaux, euh, pas tous mais là-bas aussi également Alors pareil, ce poteau là n'existait pas euh, dans le dernier épisode, il y a eu un bug, donc euh, voilà j'ai corrigé ça Bref, hop, on va se mettre en bonsoir en vue à... oh là j'ai failli quitter le jeu. On va se mettre en vue aérienne quand même pour que vous voyez. Oh avec le soleil qui se couche. Regardez comme c'est juste magnifique finalement. Alors, on va quand même finalement mettre le jour. Ce sera quand même bien plus sympa. Donc voilà pour la file d'attente. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui a été rajouté tout au long. Donc on va pas faire un on-ride, mais on va faire le tracé quand même parce que vous aviez dit que ça manquait de splash. C'est normal, j'avais pas fini. Donc là ça bouge pas, il y a le truc avec l'eau automatique, les jets d'eau, voilà, on se fait pas mouiller. Quand le coaster passe, il y a du feu qui. Euh... Voilà, formidable. Vous voyez là, on est un petit peu plus thématisé, c'est parfait. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bon, bah eh écoutez, on va suivre ce coaster là. On va suivre ce coaster là. Donc rien ne se passe de, de plus à part les sensations. En vrai, j'ai refait un on-ride en off avec du recul et c'est vraiment sympa. Ah, et là tout de suite, c'est un petit peu plus joli. J'ai rajouté encore de l'ambiance avec les, les lianes qui traversent. Ça, c'est ma petite fierté. Vous voyez, en plus, on n'est pas censé voir, mais. Là normalement c'est dans le vide Mais c'est genre C'est à une branche quoi Enfin bref ça Ça rend super bien Bah à force de faire des trucs Par contre je les mets tout le temps dans le vide ça c'est absolument terrible Genre ça là Ça ça vole dans le vide C'est pas bon du tout Oh merde Oh malheur <rire> Il y a plein de trucs qui volent dans le vide C'est terrible Eh comment je fais pour t'enlever Ah Voilà C'est ça le problème Pas besoin d'en faire trop Bon ensuite ça continue ici Hop On passe sous les lianes Et là regardez quand on arrive là Hop Et eh bien il y a de l'eau qui arrive Psh, Éruption Psh, Hop là on se fait éclabousser Et là Paf Ça éclabousse Voilà Donc même pour les visiteurs c'est sympathique Puisque du coup Quand euh, les spectateurs euh, Les visiteurs pardon seront là Et eh bien ils vont avoir le splooch Bon alors, évidemment on est au sec ici On est au sec c'est parfait Là t'es là Et là Incroyable avec une belle vue. Non franchement, je suis content. Hein. Je suis vraiment super content. Eh, Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça a vraiment bien évolué, bien avancé. Euh, c'est pas fini d'ailleurs. Donc là, j'ai rajouté. Euh, bah, vous l'avez compris, toute la végétation. Puis là, j'ai rajouté de la. des.. Euh... Bonsoir. J'ai élevé. <rire> j'ai élevé. J'ai rajouté des petits trucs. Voilà. Comme ça, c'est plutôt euh, plutôt sympathique. J'aime bien. Franchement, franchement, franchement, j'aime bien. Je me demande même d'ailleurs, est-ce que je pourrais pas rajouter encore un wagon supplémentaire? En vrai, là, ça passe là On est pile sur les roues. Donc 7, ça me semble bon. Ça me semble être le maximum en fait. On va faire un test. Est-ce que le coaster va avancer Yes. Ok. Bon on rajoute un wagon supplémentaire, un 7ème. Comme ça, il y aura beaucoup plus d'affluence. Euh, je veux dire, euh, voilà, ce sera beaucoup plus rentable, surtout au vu de la taille de la queue, hein, bien évidemment. Alors pour un petit peu montrer, hop, excusez-moi, je fais des sauvegardes, j'ai pas envie que ça me replante. Pour vous montrer un petit peu.. Euh... Bah comment j'ai fait ça, même si ça paraît simple hein, pour euh, ceux qui se connaissent bien Planet Coaster, mais il y en a beaucoup qui pourraient ne pas savoir. J'ai camouflé en fait de compte, euh, j'ai camouflé avec euh, cette racine euh, le, le poteau de, de base du jeu, même si on pourra pas tout camoufler évidemment. C'est à dire qu'on va vraiment laisser ces trucs là vanir, on n'a pas le choix, j'ai pas envie d'installer le mode là. Pareil, j'ai camouflé avec la pierre et du végétal. Ensuite, j'ai tout simplement utilisé des piliers en bois. Euh, que j'ai mis sur la même euh, lignée pour que soit symétrique et ensuite pour faire euh, voilà vous voyez un à un comment j'ai fait en fait c'est tout con mais c'est moi je savais pas faire ça à l'époque et j'avais vraiment du mal à les faire et en fait maintenant je je, je commence à, à gérer de ouf donc euh, je suis euh, je suis assez content vraiment je suis assez content euh, bon j'ai ajouté ici euh, une maison des employés mais justement c'est pour euh, parce que sinon l'autre là il est en train de de, de, de râler le pauvre, lui il aura le droit à un gros salaire à la fin Mais j'ai besoin de lui pour faire les, les, vous savez, les plans cinématiques comme ça Donc c'est pour ça que j'ai dû le, le prendre un peu en deux spies. Malheureusement c'est pas euh, très très cool pour lui Mais, mais en, tout cas, en tout cas voilà Donc je suis bien content de l'avancée du, du bordel hein. Vraiment je suis super content On va pas faire ça à tous les poteaux sinon c'est moche Donc vraiment euh, voilà, je suis trop content Vraiment là euh, on aura la place pour soi Alors après on pourra faire un deuxième plan d'eau hein, je pense on pourra faire un deuxième plan d'eau à quelque part parce que j'aimerais bien refaire un raft. Euh, hop, hop, hop, montagne russe personnalisée. Pas du tout, c'est attraction sur rail. Je verrais bien refaire un raft, vous voyez. Mais j'aimerais bien aussi... Alors, les bûches, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais s'il y a un deuxième plan d'eau, on aura l'occasion de faire des bûches. Parce que j'aimerais bien aussi, euh, tout simplement... Ah, il y a aussi l'armada. J'aimerais bien faire l'armada. C'est une attraction aquatique. Et puis, c'est pas ça. Moi, ce que je voulais faire aussi, c'était... Um, ce que je vous montre Je vous montre ce que je vais faire Bon on a ce coaster là-bas également que Qu'on que, qu fera d'accord Probablement c'est pas sûr J'aimerais faire l'armada D'accord Donc une attraction aquatique Non sensationnelle mais super sympa J'aimerais faire Attendez euh, Attraction sur rail on était J'aimerais faire donc Peut-être Je dis bien peut-être Les bûches Ok Mais j'aimerais aussi faire Peut-être <rire> Le rafting Hop mais c'est pas tout, parce que messieurs dames Ce n'est pas un coaster, mais Quand même, alors pourquoi je trouve pas Eh c'est quoi ça, me dis pas que c'est un truc aquatique ça Non c'est pas un truc aquatique Non il y a autre chose que je veux, ah attraction Mais non c'est pas là, montagne russe Mais what, mais pourquoi je trouve plus mon Pourquoi je trouve plus ce que je veux hep, hep, hep, hep, hep, ah bah il est là Putain quel débile, voilà, je veux faire ça Donc le petit bateau euh, Touristique, euh, toujours sympa Tu vois pour les enfants, ou pour les balades En amoureux, enfin t'as compris quoi donc euh, ça fait quand même euh, 1, 2, 3, 4, 5 attractions aquatiques Après c'est la jungle les gars Franchement c'est la jungle Donc euh, en vrai il y a moyen Mais il faut pas oublier les coasters Déjà on a deux jolis coasters sympas euh, Donc c'est pas mal Mais vous inquiétez pas On va se régaler On va en faire quand même plusieurs donc voilà un petit peu pour euh, pour, euh, pour ça euh, Là j'ai un peu agrandi la plateforme pour madame Parce que sinon madame bah elle sera un petit peu dans, dans la merde Là j'ai pas, je sais pas, enfin je saurais comment faire Mais j'ai peur que ça ne plaise pas Faut essayer, moi j'aimerais faire dans le, le même idée que ça Vous Voyez euh, tout ce truc là, bah, j'aimerais bien le faire ici Je pense que ça peut être pas mal Faut partir du principe qu'il pleut pas de toute façon dans ce parc On n'est pas réellement dans une jungle hein. Faut se dire que c'est un, un peu une, une jungle thématisée Mais on va dire que c'est des vrais arbres Donc on est quand même dans un climat non pas vraiment tropical à 100% et encore d'ailleurs qu'est ce que je raconte dans un climat tropical il pleut même très souvent puisque c'est très humide donc bon bref on s'en fout mais on va dire qu'il pleut pas non plus normalement. donc niveau infiltration niveau d'eau en vrai ça devrait pas poser trop de problèmes. mais voilà l'idée ce que j'aimerais faire ici donc on va le faire maintenant euh, Non, il faut que je prenne hop construire sur la grille de sélection moi ce que je vais faire tout simplement plateforme en bois euh, c'est pas avec ça que j'ai fait mais ça peut être pas mal parce que F attendez cette histoire d'infiltration d'eau ne posera pas souci si je fais ça comme ça. Mmh, parce que là, j'ai utilisé vraiment des planches de bois. Euh... Bah, tu sais quoi On va utiliser ça comme ça. Je me casse pas la tête. Parce qu'en fait, de toute façon, ça ne changera rien. Je vais mettre quand même le feuillage. Voyez-vous. Voilà. Et là, je vais rajouter ici et ici. Sauf que la différence, vous voyez, c'est que là, je vais séparer du bâtiment. Parce que c'est vraiment à part ici. Pour tricher et la ramener là. Alors, pour pas que ça fasse de glitch, il faut que je le bouge un peu. Voilà. Nickel mon pote Parce que faut dire que c'est un parc en plein air hein. Donc il euh, n'y a pas forcément de mur ou quoi Donc dans tous les cas on peut se permettre Voilà on va mettre donc euh, du scaveo C'est vraiment le truc que j'utilise le plus Parce que c'est les buissons Bah vous voyez c'est le dernier truc que j'ai ajouté d'ailleurs C'est vraiment les, les derniers buissons Enfin euh, les buissons vraiment pratiques Alors est-ce que ça va traverser de manière facile Si je fais comme ça Ouais c'est ça le problème c'est que c'est beaucoup plus épais Donc ça traverse pas et ça m'emmerde Alors c'est pas grave On va faire dans un premier temps une première couche en haut Hop donc tout simplement on fait comme ça, d'accord Jusque là, rien de plus simple. Après, on peut aussi euh, faire des variantes comme ça, mais de toute façon, ça ne se voit pas. Hein. Je me suis cassé la tête à faire des variantes pour les autres. Ça ne se voit pas du tout. De les faire tourner, ça sert à rien. Alors là, la technique, parce qu'à chaque fois, il faut sélectionner. Donc, tu vas les regrouper ensemble, de sorte à ce que quand tu copies-colles, tu as juste à cliquer et elles sont tous ensemble. Et ça, c'est pas mal. C'est la petite technique. C'est Bibi qui a régal. Ah, mince, j'ai oublié de copier. Hop, voilà, la petite technique. Je vous offre... Euh des euh, astuces finalement sur la chaîne Des petits tips, des petits tips pardon, qu'est-ce que je raconte Hop, on finit le haut Tac, on va aller jusque là Comme ça, voilà, c'est pas mal Et ce qu'on va faire tout simplement, regardez C'est que je vais sélectionner chaque truc là Alors, sauf le toit, s'il te plaît, allez, co coopère S'il te plaît, voilà, on sélectionne chaque truc Qu'on vient de placer, on les regroupe à nouveau ensemble, et là comme ça J'ai juste à copier, et à mettre vers le bas Directement, alors le but c'est C'est pas que ça fasse ça, ça c'est c'est nul, faut juste que ça traverse comme ça. Voilà. Okay. là, nickel. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, je peux faire le de même. Là, je vais juste copier finalement. Hop, hop, hop. Bah, voilà, je vais pas. Voilà, on va tout sélectionner. Ce sera plus simple. Hop. Et pareil, je sélectionne, je copie et je mets vers le bas directement. Et là, c'est plutôt pas mal. Oh là là, si, en fait, c'est une bonne idée. J'étais pas sûr, mais c'est une très très bonne idée, mec. <rire> ah, j'aime trop. Je suis désolé, j'aime trop. Là, je me croirais dans. J'ai l'impression que j'étais déjà dans un parc qui, qui ressemblait à ça. Mais c'est juste pas possible. C'est dans un rêve. Ou peut-être... Mais non, Mais c'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans un... Je suis déjà allé dans un parc qui ressemblait à ça. Bon, là, on pourrait rajouter des petites lumières, des petites lanternes. Mais avant toute chose, il faudrait penser peut-être au mur et à la sécurité. Parce que, bon, tout ça, on touchera pas. On met les, les barrières de base. On ne va, la... va pas se prendre le chou. Euh, mais par contre, ici, euh, là, tu peux tomber. Ce serait un petit peu dommage. Hein. Alors, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, finalement, c'est de ne pas utiliser les bâtiments, mais d'utiliser... Oui, parce que, petite subtilité, euh, ça, ça vient du groupe bâtiment. Mais les traverses que j'ai fait ici, là, d'ailleurs les traverses qu'on ne voit pas, donc j'ai vraiment fait ça pour le réalisme, parce qu'on les voit même pas forcément si on les voit un peu. Bref, les, les traverses que vous voyez, j'ai dû prendre ça, c'est des piliers qui viennent de l'environnement et non pas du bâtiment. Alors c'est une galère à centrer et vous allez le voir tout de suite puisque là on va utiliser un élément de l'environnement pour faire euh, peut-être une sorte de petite euh, de petite palissade en bois, vous voyez. Et alors là à centrer c'est quand même tout de suite un peu plus chiant. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Euh, est-ce qu'on n'a pas peut-être un truc ah bah voilà non si c'était pas au plus bas juste pour regarder à quoi ça ressemble on est là pour essayer parce que là le souci c'est que si on fait pas des vrais murs ça va, si ça se dérange pas en fait non non ça dérange pas donc soit on fait comme ça soit on utilise ça mais le problème c'est qu'on n'a rien thématisé dans cette ambiance là et je pense que ça on pourra l'utiliser pour un autre coaster vous voyez je pense que par exemple les petits trucs d'ombre que j'ai fait donc c'est le thème vraiment de ce coaster là donc on ne fera pas ça pour les autres files d'attente on fera d'autres thématisations de manière logique Enfin on verra ça, on verra ça Le problème de ça c'est que ça fait vachement trop pirate Ça ça fait trop western C'est ça le problème euh, Des. Ça c'est pas mal Ça ça peut être pas mal D'autant plus qu'il me semble que là dessus on peut écrire des trucs Non Ouais ah, on peut écrire des trucs, wesh Et Là ça écrit wesh ah <rire> En vrai c'est marrant, c'est divertissant Je sais pas ce que vous en pensez Euh... Faut se rappeler de la thématisation. Oh, les racines. Oh, les racines. Attendez, bougez pas. Oh, purée. Voilà, c'est ça la thématisation. Et vous savez quoi Ça m'éternue. Merci à tous. Évidemment, si tu rampes, t'as toujours moyen de passer à travers. Hein. Qu'on soit bien d'accord, dans tous les parcs, comme dans la vraie vie, il y a toujours moyen de mourir si on veut se suicider, hein, les gars. <rire> non, je préfère le dire, les gars. Hein. Venez pas me dire Ah, mais là, on peut passer entre. Non, si tu cherches la merde, tu peux toujours la trouver. Mais entre-temps, quelqu'un devrait te dire Eh, hey, oh, tu fais quoi voilà, c'est comme à n'importe quel moment. à euh, Park, tu peux plonger dans l'eau, hein, les gars. Hein. C'est juste que, bon, je crois, je sais pas si ça a déjà été fait d'ailleurs. C'est pas mal ça, parce qu'en plus, d'ailleurs, regardez, j'ai mon petit témoin euh, de Jéhovah, il est où il est là. Le petit témoin de Jéhovah. <rire> si je le prends, tac, vous voyez, finalement, c'est que là, bam, voilà, il a. Ah, je voyais ça quand même plus. Bah, vous voyez, c'est quand même vachement épais. Alors, je voyais ça du coup. Finalement, il faut faire ça plus bas. Et ça aussi plus bas. Voilà, de sorte à ce que. Il est la vue un peu de manière intime. Oh, c'est parfait ça. Est-ce que j'en rajoute une dernière ou pas Que je vais de nouveau rotationner, euh, roter comme ça. Je sais pas comment on dit, rotationner, roter, je ne sais pas. Hop. Et hop. Ça fait un peu des chaînes. J'aime bien. Hein. J'aime bien l'idée. Ça camoufle le bleu. Alors peut-être changer la couleur du bleu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah Je pense parce que le bleu, c'est vraiment très voyant, très horrible, hein, soyons très honnêtes. C'est ça Non, ça c'est les rails. Les rails on laisse en bleu d'accord les rails c'est nickel hein Les rails c'est juste parfait Moi je parle vraiment de la base Je parle vraiment de cette base là Oh, oh Oui bah oui ça va avec la couleur de la racine Donc on va rester quand même dans l'idée du bleu D'accord Mais vraiment plus sombre Plus dans le brun du bleu brun Et là tout de suite ça a plus de voilà je veux dire c'est moins choquant ça a plus de, de figure j'aime bien J'aime vraiment bien Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. De l'intérieur, c'est vraiment coucouné. Hein. Enfin, j'aime trop comment ça fait. Hein. Là, j'ai fait exprès de pas trop les, les coller. Parce que j'ai envie qu'on voit quand même la, la structure pour dire que ça tient bien. Hein, que ce soit quand même réaliste. Pas qu'on se dise, euh, bah, t'as juste mis des racines. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Euh, Peut-être qu'elle, elle a le droit... Euh, on va lui autoriser, elle, une, une vraie petite cabine. <rire> ce, serait, ce serait pas mal. Euh, à savoir... Alors, attendez. Euh, tout, tout, tout, tout, tout, les, murs, les murs, les murs, les murs, les murs. On va lui faire un petit mur... Petite protection quoi, petite fenêtre euh, Ah mais c'est bien ce que je craignais quoi C'est bien ce que je craignais en faisant ça Tu ça, ça, ça mur de délimitation de station de planche J'aime bien ce bois là moi Voilà, directement Bah, attendez, autant mettre une fenêtre quand même Ah mais pourquoi là Ah voilà, je me disais c'était bizarre la, la hauteur Ok Ok, là haut Attendez, parce que là ça, ça va me stresser pour pas grand chose euh, bah non, c'est pas grave C'est hey, c'est pas grave Ça, c'est l'avantage, c'est que tu fais ça Et tu te poses plus de questions Bon, bam, on reprend la 4 mètres Alors là, pour centrer le bordel, c'est un, un, un, un bordel alors, Ce que je peux faire, ah voilà, on va tricher On va faire comme ça, oh attendez, ça va être juste parfait euh, Ce qu'on va faire, dans un premier temps On va aligner sur l'angle On va faire ce que je voulais faire d'abord Voilà, tac, nickel Tac, voilà, comme ça au moins Il n'y a pas de... de alors, ça, ça va être un petit peu chiant. Donc, on va devoir dupliquer x2 pour faire l'effet que je voulais faire. Ah, voilà. Oh, là, c'est parfait. Le seul truc qui me stresse, c'est qu'il va falloir le dupliquer. Alors, c'est pas grave. Je vais prendre 1 mètre. Hop, histoire que ça touche là-bas parce que ça me... Ça me stresse. Là, c'est pareil. Magnifique. Bon Ceci étant fait, je... Vais devoir prendre ce pilier là pour le dupliquer en face parce que s'il n'est pas en face, comment on fait Ah, c'est une bonne question. Euh, bon, l'idée ça va être de, quand même de le mettre à la même, au même niveau que l'autre là-bas donc c'est un petit peu compliqué mais c'est faisable, hein. rien n'est impossible dans la vie. Tu prends ça, tac, aligné sur l'angle, tu rotationnes le bordel. Allô, s'il te plaît. Allez, un petit peu de collaboration comme en 39-45. Voilà, merci. Euh, alors là, voyez-vous, c'est beaucoup trop grand donc c'est pas bien grave. On va prendre celui de 2 mètres hein, directement. Voilà. On va le faire d'ailleurs traverser là pour les jointures. Superbe Et on va éviter de le faire trop dépasser non plus quand même. Malade lui. Voilà. Hop. Alors on va prendre les devants en allant là directement. Voilà. Et hop. Parfait. Là ce qu'on pourrait faire c'est... Faire de même de l'autre côté pour. Euh, ah si, ça rajoute du relief de toute façon et ouais. ça mange pas de pain. Donc là, on sélectionne tout, on copie et on décale et on ramène. Et on ramène ici. Voilà. Ah ouais, ça peut permettre justement de. Ah non, c'est nickel. C'est nickel. Ah, oh, c'est nickel. Vraiment, c'est nickel. Euh, par contre, du coup, on le voit pas de l'autre côté. Les murs sont tellement épais, faut tricher. Hein. Faut tricher sur le jeu, il faut le savoir. Voilà, pour se dire que... Magnifique. Et puis là, j'ai tout simplement à, à raccorder, finalement, entre ça et ça. Direct, je raccorde. Et c'est pesé, remballé, en fait. Alors là, voyez-vous, on va avoir un petit souci de... Voilà, ça veut dire que lui, il était pas bien ramené. Il faut que je le ramène un peu. Comme cela. Et du coup, c'est lequel qui est pas centré Ah, mais c'est tout toute la plateforme qui est pas centrée. Bon, on s'en fout, de toute façon. Euh, D'ailleurs, à ce propos, ça... Jusqu'en bas. Et ça, va falloir... Attendez. Parce que je sais plus comment on trouve ça, donc je vais le prendre. Je vais le séparer du bâtiment pour le centrer sur ce truc-là. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je crois que j'ai toujours sur moi les panneaux euh, pour dire interdit. Voilà, que c'est uniquement pour le staff. Par contre, ça me paraît un petit peu grand, là. Je sais pas si j'avais pas plus petit. Euh... Bah non on fait en français nous On va laisser en français euh, Aussi par contre ce qui est sympa c'est le sol qui est glissant ça C'est pas mal de mettre ça sol glissant à partir de, du, bah, du moment où ça glisse Donc euh, ça glisse à partir, à partir D'ici entre les bambous euh, Le liquide et les jets d'eau ici Donc là on va mettre le petit truc euh, sol glissant Ça me paraît pas mal Voilà je vais mettre ça sur le côté gauche Comme ceci Bouquet Ah vaut mieux prévenir que guérir parce que le parc on va l'ouvrir Très bientôt hein. dès qu'on aura Euh les costeurs, Parce que les coasters sont déjà fonctionnels Donc dès que ce sera bien euh, Et qu'il y aura de quoi au moins consommer un petit truc On pourra ouvrir le parc Et euh, ça pourrait être pas mal Là j'aime trop hein. Je suis désolé j'aime trop comment ça rend Alors C'est pas fini Parce que là il va falloir finir le mur là-haut Oh ah Trop bien on peut rendre ça genre adouci Pour faire une sorte de table hey, Est-ce que ce serait pas pas mal et Avec justement les poutres qui passent Ah oh, c'est pas mal ça Faut juste changer la couleur Si c'est possible Oui si c'est possible Juste remettre un vrai, euh, une vraie couleur noire. Et là, tu vois, regardez, ça lui fait une petite table. Alors, ce serait juste dommage pour elle que tout se casse la gueule. Hop, on lui met une petite bière. Par contre, faut juste pas qu'elle la fasse tomber. Ce serait bien dommage. Hop, sa petite bière ici. <rire> ah, on va pouvoir mettre des casiers. Voilà, est-ce que j'ai besoin de mettre plus Je pense pas. En vrai, je pense pas. Bah non, il n'y a pas besoin de mettre plus. C'est au oh, oh. <rire> Quand même, le temps que les 7 wagons passent. Euh, voilà. Donc ça, c'est parfait. Euh, le petit hot dog. Eh, c'est toujours sympa un petit hot dog là avec la bière. Non, franchement, hot dog bière. C'est le bon combo. Hop. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, jet ski. Bon, c'est du faux, hein. les gens pourront pas en faire. Mais très honnêtement honnêtement on fera un petit parc à jet ski ça peut être pas mal on est dans la démesure ici on est dans la démesure donc voilà un petit peu euh, sauvegarde vite on sauvegarde c'est vraiment je suis très content j'ai hâte de vous lire de voir vos retours on se retrouve en live sur twitch de temps en temps pour euh, la continuité du parc encore une fois là je suis très motivé vous avez vu j'ai enchaîné les épisodes mais je compte vraiment sur votre bienveillance pour euh, voilà si jamais euh, à un moment donné je fais plus de vidéos euh, soyez vraiment euh, soyez vraiment euh... voilà je compte sur vous d'ailleurs il faut que je baisse on avait dit la... la taille Et là je pense que la taille elle est parfaite De toute façon c'est pas la taille qui compte On m'a toujours dit Enfin après c'était peut-être pour pas que je complexe C'est aussi possible hop Vous voyez c'est rigolo ils peuvent envoyer aussi du geste sur le... le coaster qui passe Comme s'ils avaient... Enfin, avaient pas été assez mouillés tu sais Hop voilà Bon en tout cas les amis je compte sur vous pour euh, Le pouce bleu, le like Vraiment ça m'encourage c'est vraiment la récompense Pareil pour l'abonnement et, euh, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo je vous fais plein de bisous Ciao ciao